Et nous allons prier pour conclure la bénédiction du mariage. Alors, tout ce que vous avez dit à la commune, ça c'est à la commune. Ici, c'est à l'église. Vous allez redire des choses qui viennent de votre cœur à l'église devant le Seigneur. Nous commençons avec Brian. il va dire ce que son cœur a vis-à-vis -vis de son épouse. Mais avant cela, donc, il nous confirme s'il si accepte réellement d'épouser eh, Mme Mademoiselle Gracia comme son épouse pour la vie. Est-ce acceptez vous et de devenir mari, époux et madame Gracia pour toute votre vie. Oui, je Est-ce qu'on parle de la main C'est trop cool, Est-ce qu'on parle de la main avec Charlie Je peux une question à madame Gracia. Acceptez-vous d'être épouse de monsieur braya Bien sûr. Je volive, volive Je l'accepte. Ah, C'est ma commune blanche Je le veux. Je le veux. On oui, auprès de notre frère Brian, est-ce que tu peux nous dire ce qui peut te séparer de l'amour que ton épouse aujourd'hui Qu'est-ce qui peut nous faire séparer de oh. la mort, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Madame Garcia, qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour ou de votre époux je l'aime tellement, donc euh, c'est seulement la mère qui pourra nous sauver. C'est seulement l'amour. Est-ce qu'on peut soutenir ça? Ok, alors nous allons demander à notre frère de nous montrer le visage de son épouse. Nous ne voyons pas. Présentez-nous la beauté de votre épouse. Et puis, et Avant que nous puissions voir les bagues et tout, nous devons voir le visage de votre épouse. Est-ce qu'on peut la main? Regardez la beauté. Est-ce qu'on peut la main? D'accord. Alors, approchez-vous vous allez vous mettre les bacs et vous allez sortir ce que vous avez dans vos cœurs vous vous adressez à votre épouse et non pas à nous on est là juste pour euh, assister et elle aussi va parler Merci. Merci une fois de plus te, euh, je te... Je te fais porter cette bague qui symbolise notre amour, notre histoire très particulière, donc je le redis. Euh, donc l'amour que j'ai pour toi, voici le symbole. Et donc je t'aime pour, pour la vie, C'est ma vie, tu es celle qui a réussi. à me rendre aussi, euh, aussi accro et, et <rire> prête à savourer l'amour pour la vie. Voilà. Donc cette, cette bague symbolise tout. Tout, et voilà, je, je t'aime je le dis tout le monde et devant tes parents, tes proches et tes amis, devant Dieu surtout, devant le pasteur, qui a 20 ans d'expérience, alors je suis fier de vous. Voilà. Tu l'as vu cette Voilà, donc cette vague symbolise euh, toute cette vie et j'ai hâte d'ouvrir une nouvelle page pour pouvoir continuer à, à vivre dans, dans, dans ce monde-là et servir Dieu parce que je pense qu'il faudrait qu'on place Dieu au-dessus de, de cet amour euh, on, va, on prend les prières voilà, <rire> euh, voilà donc euh, avec sincérité donc je t'aime Donc cette, cette bague représente cet amour-là et je suis fier de te la donner devant euh, Dieu on voilà. ouais. Et maintenant nous allons entendre la jolie voix Angélie, La plus belle Madame Grâce la douce euh, Angelina Jolie la donne Alors Marie, Lisa, Merci Merci que... voilà. Tout à l'heure on l'a fait devant l'office de l'Etil et là nous le faisons devant Dieu parce que la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Alors, j'en profite encore une fois de plus pour l'occasion pour te remercier. Merci, Brian, parce que tu m'as honoré. Merci d'avoir honoré mes parents. Tu m'as honoré devant mes amis. Tu m'as honoré devant YouTube parce que je t'ai jugé mmh. n'importe quoi. Ah oui! Ah, ah oui! Et je ne je sais pas, je ne sais pas comment dire. Alors, je te dois tout, Brian. Je te dois même les intestins. Vraiment! Ah oui! Ah, alors je sais que parmi vous, ah il y a les enfants de moi Dieu, qui oh ah, oui. oui. ah de À de joie, de Dieu, nos ah, mains. Ah voilà, je me sentais seul. <rire> Alors nous allons prier également pour bénir ces couples, parce que c'est ça le moment de bénédiction. Moi et les pasteurs, nous allons poser les mains et tout le monde lève la main en l'air là-bas. Pour ceux qui prient le Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour eux. Et les nous voir prions le Seigneur. Dieu, le sang, nous posons nos mains sur ces couples en séjour pour bénir ces couples, Seigneur. Nous honorons ces couples et nous serons ces couples devant toi. Devant l'église, devant les anges, devant les hommes. À la date d'aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons ces couples heureux et bénis et des couples mariés. Nous le remettons dans tes mains, Seigneur, que des fils et des filles naissent de ces couples. Que leur union, Seigneur, amène un vent nouveau et qu'ils atteignent la stabilité. Que des princes et des princesses naissent de ces foyers, ô oh Dieu. Que tu pourvoies tous leurs besoins, qu'ils ne manquent de rien. Nous détruisons tout plan de l'ennemi Satan, et toutes les attaques familiales, d'où qu'elles viennent, nous les annulons dans le nom puissant de Jésus. Et nous bénissons ce couple à partir de ce jour. Et nous les déclarons mariés en nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Amen. Allez -vous. Allez -vous. Alors maintenant vous pouvez vous saluer devant ben nous comme des témoins. Vous pouvez ah, vous saluer alors que nous allons acclamer pour... Ah, Il est en train de Mais c'est chaud. Tu peux embrasser ta femme. Allez! On va chaud. On va Embrassez-vous. Vous avez le droit. Ne tremblez, tremblez pas. Prenez votre temps. chou, On est là. On est On est On est là. On est la tenue. La tenue. La tenue votre... okay. Vous êtes mariés, que Dieu vous bénisse. Bonne chance à vous. Est le de vous, et soyez prospères. Si. et que vous temps vous vous, et soyez prospère et tous et